Artemis d'Alicarna, c'est une femme qui, a, qui est probablement née à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et qui est connue uniquement par son action pendant la Deuxième Guerre médique à la bataille de Salamine où elle dirige une petite flotte dans, euh, qui participe à l'armée impériale du grand roi perse contre les Grecs. Et cependant, elle dirige une cité grecque et elle est grecque. Et ça, ça, ça renvoie au fait qu'à à Likarnas, toutes ces cités de la Côte Ionienne sont sous domination perse pendant la période des guerres médiques. Et donc, il est assez naturel, finalement, c'est une question. Voilà, ça, fait, ça fait depuis le milieu du VIe siècle qu'elles sont sous la domination perse. Il est assez naturel de trouver donc cette cité grecque qui envoie des contingents. Il est même très naturel dans l'armée impériale. Elle est connue par Hérodote et elle, est, elle a souvent paru invraisemblable aux yeux des, des historiens. Cette historiographie de l'Antiquité, et là je pense particulièrement à Plutarque, qui a écrit quand même bien plus tard, hein, au 1er et 2e siècle de notre ère, et qui a euh, dénigré à la fois Hérodote, celui qui nous parle d'Artémise, et aussi le personnage d'Artémise, en disant que euh, c'est absolument invraisemblable parce qu'une femme de toute façon ne pouvait être là que pour s'occuper des enfants de Xerxès et pas pour faire la guerre. Et je pense que ces jugements qui euh, sont passés dans la postérité ont en fait euh, conforté un petit peu euh, les historiens modernes en se disant « bah c'est pas, pas pour nous, on ne peut pas en tirer grand-chose pour euh, l'histoire sociale » parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait normal, il n'est pas normal de trouver une femme à la guerre et chef de cité. Donc le propos du livre, c'est euh, de sortir de cette euh, a priori, de ces représentations véhiculées depuis très très longtemps, pour euh, comprendre... Euh, qu'elles euh, sont finalement insérées elles-mêmes dans des contextes de production, de narration, des types de discours sexistes, voilà, il faut comme le dire, qui ont une histoire qui n'était pas forcément pris au premier degré par les contemporains et que tout mon travail à moi, c'est de faire l'enquête sur ces discours et sur Artemis pour montrer ce qui a rendu possible son existence en tant que chef de guerre. C'est absolument vrai, elle l'a été chef de cité à Alicarnas, elle l'a été, c'est la même cité qu'Hérodote, il ne peut pas mentir, et de montrer aussi ce que ça dit de ce qui était possible pour les autres femmes de l'Antiquité de la même période. Artémis vient montrer que le monde grec, il est bien plus divers que la représentation qu'on a en général et qui est très athénocentrée, il est vrai, par les sources textuelles en réalité. Il est plus divers et euh, il n'est pas homogène, donc euh, ce monde grec, ces cités grecques ne se sont pas toutes coalisées en bloc contre les, les Perses, ça c'est le récit qui a été produit par l'historiographie antique qui a mis en avant une réalité, la victoire de cette jeune démocratie Athènes à Salamine, contre l'Empire perse, c'est une réalité euh, qui est euh, historiquement très, très importante, fondatrice, mais c'est beaucoup plus complexe l'histoire, et euh, il y avait des Grecs qui étaient du côté perse, donc, pas la même chose. Il y avait des Grecs qui vivaient dans des contacts avec des sites, avec des populations qui n'étaient non hellénophones. Alors, les Athéniens vont les appeler barbares, mais dans la réalité de tous les jours, on les appelle pas des barbares. Ils sont juste Cariens, traces sites Ils ont des noms, ils ont des langues. Et ces gens-là, souvent, sont plurilingues, comme les Grecs d'ailleurs qui vivent dans ces régions-là. Et on a et, et, et ça nous montre du coup l'enquête montre que Artemis n'est pas seule. Il y a d'autres femmes qui ont été chefs de cité qu'on qu connaît dans les sources, mais pour lesquels on n'a pas prêté beaucoup d'attention parce que ça nous paraissait hors du champ de l'histoire grecque. Mais on a par exemple Phérétyme à Cyrène dont Hérodote raconte un petit peu l'histoire au 6e siècle. On a Cratésipolis. Dans le Péloponnèse, au 4e siècle, à la fin du 4e siècle, on a Mania, dans une cité grecque d'Éolide, au nord de l'Asie mineure, au début du 5e, à fin du 5 début du 4e siècle. Donc ces femmes, elles ont existé, simplement on ne les voit pas, parce qu'on en, en est resté à une vision très stéréotypée de la femme grecque, qui correspond en fait à la norme de l'idéal de l'Athénienne à la maison, qui fait tourner euh, les affaires, euh, qui, qui file la laine, ou qui fait faire à ses esclaves d'ailleurs. Et d'ailleurs quand je dis ça, vous voyez qu'il fait faire à ses esclaves, que dire des femmes esclaves Donc il n'y a pas en fait une image homogène des femmes grecques, c'est aussi ce que livre veut montrer. Les femmes grecques, il y a une diversité de situations, de fonctions, y compris des fonctions publiques, et on ne peut pas donc réduire les femmes dans leur... Euh, Individualité à, à cette norme de l'idéal de la citoyenne à, à, athénienne euh, ou grecque pour généraliser, ah, c'est pas possible. Alors on connaît Artemis par le récit de la bataille de Salamine. Ensuite on a des textes qui euh, illustrent la réception de ce personnage dans l'imaginaire, dans l'idée dans, dans, dans, dans que les Grecs se faisaient de, soi, de sa fonction et de sa personnalité. On a pas de, on a des éléments, on a un texte plus tardif qui raconte un épisode où elle aurait agi, mais plutôt au moment de la bataille de Marathon. Et là, ça se passe à, à, à Kos, donc on est dans une autre région. Et pour après, en fait, on perd sa trace. Euh, on, on a retrouvé à, à Alicarnas, dans les fouilles du mausolée, alors le mausolée, c'est le 4e siècle, et finalement, la cité d'Alicarnas, on la connaît par les fouilles du, du mausolée, donc du milieu du 4e siècle, au fin du 4e siècle, et on ne voit pas les niveaux antérieurs. Alors ça, c'est quand même un, un gros handicap pour euh, analyser d'un point de vue archéologique, la réalité de la cité à l'époque d'Artémis Néanmoins, les archéologues ont trouvé une structure qui correspondrait sur le site du mausolée, une structure plus ancienne, qui correspondrait à quelque chose qui serait du type du sanctuaire ou de la salle de banquet, et qui serait de la période d'Artémise, comme une fontaine également de la période d'Artémise. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que le nom d'Artémise, ce n'est pas un nom qui est dévalorisé ou discrédité dans sa propre cité au IVe siècle puisque la dynase du IVe siècle, il y en a une autre qui porte le nom d'Artémise, l'épouse de Mosol, qui est très puissante aussi. Et donc on voit qu'il y a une popularité locale d'Artémise dans, dans les années qui suivent, voire peut-être les siècles qui suivent, en tout cas le siècle qui suit.